Suite à vos nombreuses questions concernant la thématique de l'évolution personnelle, notamment liée à la qualité de vie entreprise ou à la performance, et eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des cycles de changement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va être dans des phases d'évolution et surtout, quelles sont les lois qu'on retrouve à chaque fois qu'on est dans des processus comme ça d'évolution. Alors, pour aller plus loin sur cette question, j'aimerais d'abord vous dire une chose, c'est pourquoi je fais ce métier, pourquoi ça m'anime tant en fait aujourd'hui de former et d'accompagner des centaines de personnes justement dans leur transition de vie et eh bien c'est parce que je crois que le changement est quelque chose de permanent et que au même titre que tout ce qui nous entoure dans cette nature nous sommes des êtres vivants et par conséquent en processus d'évolution constante ça a commencé dans le ventre de maman quand elle a eu de ses contractions et qu'il a fallu à un moment donné secouer il y a eu des, des très contractions qui ont, nous ont entraîné à, à bouger et à parfois passer des, des phases des, des, de changement vraiment importants. Puis après, ben ça n'a cessé de continuer. Il a fallu se mettre debout. Il a fallu apprendre à marcher. Il a fallu apprendre à manger, à parler et à s'exprimer. Euh, voilà On a pris notre place peu à peu dans ce monde à travers ces crises. Et c'est toujours des processus de changement qui ben, nous font évoluer. Et parfois, ben, on bloque un niveau et du coup, ça va entraîner des souffrances, des difficultés, euh, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan euh, plutôt fonctionnel à l'égard de ce qu'on fait ou ce qu'on fait plus, ce qu n'arrivent pas à voir et je trouve que c'est intéressant de repérer encore une fois ces processus de changement pour pouvoir grandir, évoluer et surtout donner à la fois plus d'attention à notre qualité de vie. Partagé et aussi, surtout, eh bien, à notre performance, c'est-à-dire aux résultats qu'on vient quand même chercher, parce qu'on est quand même dans des organisations pour produire des résultats. Alors, euh, concernant ces cycles de changement, moi, il y a, il y a quatre phases, c'est comme ça que je, sur lesquelles je reviens beaucoup. Alors, on peut les vivre sur une année ou sur plusieurs années, mais on peut les vivre aussi en quelques, quelques mois, en quelques semaines aussi, en quelques jours, et même en quelques heures, et même parfois en quelques minutes, et même en quelques secondes. Donc, ouais, il y a un cycle comme ça qu'on revient, sur lequel je reviens toujours, qui m'a beaucoup, beaucoup éclairé. Euh, justement pour, pour comprendre, notamment dans les phases de transition, où est-ce qu'on en est et justement, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais les dire d'abord très, très simplement, puis après, on va ouvrir un petit peu les, les boîtes. Euh, la première chose, c'est qu'il y, y a deux axes sur lesquels nous évoluons. Il y a un axe qui est plutôt un axe de qualité de vie. Donc là, on va parler de valeurs. Et plus on va être heureux dans ces valeurs, ben, plus on va les nourrir, plus l'environnement va nourrir ce qui est important à nos yeux, plus on va se sentir heureux. Et malheureusement, quand cet environnement ne répond plus à ce qu'on aspire, ben, on va avoir des réactions euh, de frustration qui vont se traduire par, par des, des, des, des peurs, des doutes, des, des, des, des, des agacements, des colères, des, des formes d'injustice, parfois de tristesse euh, qui vont se perdre. Et là, du coup, on n'est on pas bien. Donc, on a un axe bien-être/mal-être, vous voyez. Et puis un autre axe qui est un axe plus fonctionnel. Où on va partir bah, du, du passé pour aller vers le, le futur. Et euh, bah, dans cet axe fonctionnel, ce qui nous importe, c'est de faire des choses pour avoir des choses. Donc on va aller faire du sport pour avoir plus de résultats, etc. On va étudier pour avoir des diplômes, on va travailler beaucoup pour avoir des connaissances, des résultats, de l'argent. Voilà, On va œuvrer de telle ou telle manière pour avoir des choses. Donc ça, c'est un axe plus fonctionnel. Et comme nous sommes non pas des sphères humains, hein, des fers humains, c'est-à-dire pour faire des choses et avoir des choses, on est aussi des êtres humains. Et malheureusement, quand on ne sait pas prendre en compte cette dimension être humain, plus émotionnelle, plus, plus, plus inconditionnel et eh bien du coup on, on se perd un peu dans ce, ce, ce mode fonctionnel et, et parfois on croit même que c'est plus on va avoir plus on sera heureux mais la réalité c'est qu'on cherche à faire des choses pour avoir mais on peut même parfois laisser sa vie à, à vouloir la gagner c'est à dire être dans cet excès de, de, de, de quête de performance pour avoir de plus en plus de de plus en plus mais en fait ne pas exister du coup et au contraire même être animé par des, des frustrations de vide permanente. Et donc, euh, bah, ce qui m'intéresse dans ces cycles de changement, je disais donc, c'est de repérer ces quatre étapes par lesquelles on va euh, tout se passer à un moment donné euh, ou à l'autre. La première, c'est la phase d'un peu d'automne pour reprendre l'analogie des, des saisons, que je trouve très, très éclairant. C'est-à-dire que je suis bien, mais je suis en train de descendre dans, dans, dans ma passivité. Alors, au lieu d'être en, en mode actif, je passe en mode passif parce que ça va. Et je dirais bah, pour l'instant, euh, ça va. Je, moi, je sais faire, je connais. Euh, je connais bien. Donc je suis un peu dans la force de l'habitude. Mais pour l'instant, ça va. Donc je peux, par exemple, faire des choses qui, qui sont plutôt confortables euh, immédiatement. Pas sûr qu'elles m'apportent beaucoup sur le long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, elles sont confortables. Et à force d'être confortables, ces choses, on va voir qu'elles sont même extrêmement confortables immédiatement et peu à peu inconfortables à moyen terme. Par exemple, ben voilà, je ne parle plus vraiment à mon conjoint. Mais bon, voilà. on ne se parle plus vraiment entre services. Mais bon, ça va quand même. Euh, je fume encore régulièrement. Mais bon, ça va. Je fais plus de sport euh, vraiment. On n'a plus vraiment parlé, on n'a plus fait vraiment de, de stimulation dans, dans notre service, mais bon, pour l'instant, ça va. Donc vous voyez, c'est tout, et pour l'instant, ça va. On continue à faire de la même chose, et malheureusement, ce qui va se passer, et c'est heureux, enfin c'est pas malheureusement, c'est même heureusement, on va descendre dans la phase basse, cette fois-ci, on ne sera plus dans le bien-être, mais dans le mal-être, mais toujours en passivité, c'est-à-dire avec des réactions qui finalement, au lieu d'être constructives, vont être destructives. Donc cette deuxième phase que j'appelle la phase d'hiver, qui n'est pas que négative d'ailleurs, hein, puisque c'est là que je vais pouvoir accueillir, si je suis en mode positif, bah, mes frustrations, quand je dis accueillir, c'est bénir. Mes frustrations, parce qu'elles vont me permettre de, de grandir, on va le voir. Mais si je ne suis pas là-dedans, dans, dans, dans cet accueil, ben, je, du coup, je vais être dans le, dans le rejet. Donc la première chose que je vais faire là, c'est commencer par expliquer que c'est à cause des autres. Je vais me mettre dans, dans la critique, je vais me mettre dans la dévalorisation de moi, des autres, dans ce qu'on va appeler, nous, des jeux psychologiques. Et malheureusement, ça va me descendre dans des incapacités. Et le, le propre de cette phase-là, euh, quand elle est négative, c'est de mettre l'accent sur ce qui ne va pas et de l'exprimer. Vous pouvez faire ça partout autour de vous. Hein, vous allez voir, rentrer à la maison, euh, mettez l'accent sur ce qui ne va pas, exprimez-le, euh, commencez une réunion, mettez l'accent sur ce qui ne va pas, exprimez-le, euh, managez euh, lors d'un entretien, mettez l'accent sur ce qui ne va pas et, et exprimez-le, et vous allez voir ce qui va se passer dans les quelques minutes, dans les quelques heures qui se passent. Eh bien, on descend, évidemment, dans des interactions qui vont devenir compliquées. Alors, vous allez me dire, bon, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que qui nous intéresse, à prendre en compte hein, ces, ces alertes émotionnelles, ça va pas, et aussi ces comportements qui vont pas, pour justement passer en phase de printemps. Et c'est comme ça que c'est cette partie-là qui nous intéresse beaucoup, nous, dans nos processus d'évolution, c'est d'accueillir les frustrations, d'abord au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça nous signifie comme important, parce que derrière toute frustration, il y a évidemment un important, et à partir de là, qu'est-ce qui, à court terme, serait une action qui serait plus constructive en l'occurrence, j'ai un gros problème avec euh, euh, le service d'à côté. En l'occurrence, Laurence, qui est dans le service à côté, qui... À chaque fois, me crie dans les oreilles, c'est plus supportable. Donc, ça, c'est une frustration que je vis et je n'aime pas le comportement qu'elle a. Donc, du coup, bah, soit j'arrête de lui parler, euh, tant que je peux, en tout cas, ou j'irai critiquer son comportement auprès d'autres personnes, soit je passe de l'autre côté. C'est-à-dire que je me dis, bon, qu'est-ce qui est important pour moi Parce qu'il est important pour moi, c'est qu'on repasse dans une relation qui soit un peu plus positive. Parce que me faire un guérande chaque fois que je l'appelle, ça, c'est plus positif. Et puis, j'imagine qu'elle-même n'est pas forcément très bien là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire je vais connecté à des valeurs, à des importants. Moi, la valeur que j'apporte dans notre interaction, c'est qu'on se parle correctement. La valeur que j'apporte quand on est en réunion, c'est qu'on a du plaisir à y être. La valeur que j'apporte quand on se parle, c'est qu'on s'écoute. La valeur que j'apporte quand on est en réunion, c'est qu'on démarre à l'heure. Vous voyez Donc il y a des valeurs qui sont à la fois liées à ce qu'on vit, et puis à ce qu'on fait, et bien sûr à ce qu'on donne et ce qu'on a. Et donc on va revenir sur les valeurs. Qu'est-ce qui est important Et au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment et à partir de là, on va réfléchir sur des modalités différentes. Donc je vais aller voir Laurence et je vais écouter Laurence. J'entends que pour toi, c'est un peu compliqué. J'entends que tu es un peu frustré, que tu, du coup, tu justifies peut-être le fait que tu cries, etc. Mais pour moi, il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne. C'est qu'est-ce qui va se passer si on continue à fonctionner comme ça Parce que moi, tu vois, j'aspire à autre chose que me faire engueuler à chaque fois qu'on se parle. Euh, je pense que il y a d'autres façons de, de, de fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses et là, je vais interroger, je vais poser des questions et pas forcément affirmer pour éveiller la personne sur le fait qu'effectivement, c'est frustrant et que ça a des conséquences négatives et qu'on veut. Alors, au début, elle va évidemment m'expliquer qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle ne sait pas faire, que de toute façon, c'est de ma faute si, si, si on en est là. Je dis écoute, que ce soit de ma faute, c'est peut-être le cas. Mais si c'est toi qui décides de crier, moi, je te propose qu'il y a d'autres façons. Qu'est-ce si qu que tu cherches C'est quoi ton intention voilà. On va revenir sur l'intention, qu'est-ce qui est important à tes yeux, qu'est-ce que tu veux qu'on obtienne. Et à partir de là, moi, je te propose qu'on réfléchisse sur des modalités différentes, parce que si ça continue comme ça, je pense que ça va nous coûter beaucoup en termes de temps, d'énergie et d'argent. Qu'est-ce que tu en penses Et là, on va interroger. Alors, c'est ça aussi, la qualité des relations. C'est pour ça que les gens viennent se former. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui, qui est facile, qui est intuitif. C'est même très souvent contre-intuitif. C'est pour ça que ça s'apprend, ça un peu comme on apprend à conduire une machine, un véhicule, un avion, etc. On apprend à piloter une relation. Et du coup, on va passer en phase 3, en tout cas, qui est la phase de printemps, où on va intégrer des nouvelles valeurs, en tout cas, même si elles ne sont pas encore satisfaites, et tout, surtout des nouveaux comportements. Et c'est au moment où on commence à changer nos habitudes en termes de fonctionnement qu'on commence à changer. Donc voilà. Donc en synthèse, hein, si on veut vraiment accentuer ces, ces phases, donc la phase d'automne, la phase d'hiver, la phase de printemps où on réintègre des nouveaux comportements. Et peu à peu, on va remonter en phase d'été, euh, orienté justement sur des valeurs, sur des projets, euh, sur des actions qui sont donc de fait plus constructives. Si vous sentez que c'est des sujets qui vous intéressent, eh bien surtout, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Mais avant ça... Laissez-moi donc un commentaire sur cette vidéo. Partagez-moi un petit peu ce que sont vos, vos réactions par rapport à ce, ce contenu et puis euh, vos questions ou tout simplement vos, vos impressions. Et puis au grand, grand plaisir de continuer à interagir.